On va faire chocolat avec lait, avec Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire l'upiadi. Des gâteaux. Un gâteau. Un gâteau ou un petit flan peut-être. Et après derrière il a quelque chose. Ouais. Un petit lapin. Super mignon. Alors il nous faut pour cette recette du lait. Un ramequin, une cuillère, des assiettes. Ben dis donc, il y a tout ça. Il faut tout ça. Alors, on va commencer déjà par l'ouvrir. Oui. Hmm. Oui. Pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hmm. Qu'est-ce qu'on est pour Boupy le petit bol. Tiens. Si tu veux pas du boudin, je te coupe. Wow, tu, tu veux le faire On va bah faire le, mais tu me les donnes. hein Parce qu'après, on a le petit ah, ramequin. Il y a deux poudres. Deux sachets de poudre. Et ça Un pour faire la préparation du flan. Oui. Et un deuxième pour saupoudrer de oui. chocolat. Je ai plus Une petite casserole pour faire. Ah pour mettre la poudre sur le gâteau. Il y avait un petit bol. Une Et la du lapin. Alors, Loubi, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord mettre du lait dans la petite soucoupe. Jusque. Le rose. Au dernier trait en haut. Maintenant, on va mélanger. Hein? On va faire jusqu'au trait en haut. Top Voilà. Alors, et après, on va mélanger. Et ensuite, il faut mettre dans un ramequin, non, dans une tasse, euh, il va falloir mettre le lait plus la poudre. La poudre rose, les, les mais marron. La poudre rose qui va sans doute faire un flan rose. Enfin. Alors on va se servir. Il est là, la poudre oui, rose. on va d'abord mettre le lait. Ça, et toi tu vas mettre l'ouïe si tu veux, tu vas nous mettre la poudre et tu vas faire tu vas fouiller tu vas mélanger. Alors attends, je vais ouvrir. On a ici, c'est très bien. Et nous allons voir. Non, oh, elle n'est pas colorée, elle n'a pas de couleur. Oh non, la couleur. Mmh, mais par contre, elle sent très bon. On a l'impression, regarde, elle sent la framboise. Qu'est-ce que ça sent pour toi La framboise ou la fraise La framboise. Ah oui, on va le mettre. Vas-y, tu mets et tu mélanges. Il a du lait. Oui, faut mélanger le lait. Voilà, et tu prends la cuillère Très bien Oh ça les rose Ouais, ah ouais, fais voir Que je vois si ça fait rose Ah oui, ça nous fait un aspect un petit peu rousse Qu'est-ce qu est Ah, tu remues chaton. château Allez Remue bien Et après il va falloir qu'on le mette au micro-ondes 500 watts pendant 2 minutes. Oui. Ça sent bon. C'est du coup Oui. C'est parfait, c'est parfait. Allez, on va passer au micro-ondes. avoir passé le ramequin, la tasse plutôt au micro-ondes, nous allons là nous allons remettre la préparation du flan dans le, la petite soucoupe. Oh là, <rire> tout... Et voilà. Ouais, c'est de la fraise. Hein. j'avais dit tout à l'heure, la framboise. Mais c'est de la fraise. Voilà. Et ici, c'est des cœurs. <rire> Avec des petits cœurs. Et nous allons mettre la préparation. ouais. Nous allons mettre la préparation pendant 2-3 heures. <rire> T'as envie de m'embêter, là Oui, hein Nous allons mettre la préparation au frigidaire pendant 2 3 heures et ensuite nous, nous, nous décorerons notre petit flan. Voici la suite du flan alors Le chocolat. Maintenant on va faire le chocolat. Une figure de lapin sur le flan. Et après on va et Après tu fais écrapouiller. Avec la petite euh, avec, le, avec le chocolat. Alors, tu dois poser, on doit poser le petit lapin. Avec le, le sorceau. Une sorte de petit moule. Non, c'est fait Pour partir. faire le contour en chocolat. Au chocolat. Il faut poser le petit lapin dessus bien. le flanc. Quelqu'un qui aime bien le chocolat, fais-moi. Ça sent quoi le flanc de Fraises et, Fraise et yaourt. Alors, on et, va. Glace. et la glace. Alors, tu vas nous donner le petit sachet de chocolat. C'est de la poudre de chocolat. Et on dirait qu'elle nous manque des fruits. Hop, on va ouvrir et on va voir. Attention, du chocolat. Oh, le chocolat. Et le chocolat. Donc, tu vas prendre ta petite casserole. Attends, tu prends ta petite casserole. Ouais. Tiens, tu prends ta petite casserole et tu vas saupoudrer tout autour. Non, tu laisses. Tu laisses. Je vais te montrer vite fait comment on fait. Tu vas pour, tu vas suivre après. Donc, ce que tu fais, tu prends ta petite casserole. Et, et tu mets... fais. Oula. Voilà. Alors attends. Comment oh. on voilà. Mais oui, ça en met.. Faut, faut que ça en mette. Et là Maman, en a mis partout. Mais là, tu vas faire ça, d'accord T'as compris Et des petits dessus. Ah. Alors, tiens, tu fais ça hein, dessus. Vas-y, doucement. Ah, saupoudre partout. Non, non, non. Tu fais comme ça. Voilà, encore. De ce côté-là, il n'y en a pas assez. C'est pas grave. Ouais c'est un peu euh, compliqué piqué. Compliqué. Bon alors attends, on va essayer de mettre un petit peu partout pour voir ce que ça fait. Une fois qu'on enlève le moule. Alors attends. Hop hop hop hop hop hop. T'as envie de manger le chocolat Bah goûte, vas-y, tu vas me dire ce, ce que ça a comme goût. Mais il faut attendre. Attends quoi Ah tu veux manger le petit lapin Pas très chouette. Hein. Bon, oui. essayer de cacher la misère. Hein. oui a Oui, bon, c'est pas grave. Hein. Tu vas mourir Oh, tu ça. Hop. Euh... Alors euh... voici. Hop. Comment euh... ça fait euh... Et maintenant, on va enlever que... le moule. Et voilà. C'est un petit lapin. On a du chocolat. Tu vois Et oui. ah. voilà. Je vais dans les Ah euh. mince, attends. Ben, va chercher une cuillère. du euh, coup, C'est les cuillères préférées à l'oubli. Les cuillères de la vache qui rit rouge. Maman, elle aime bien. <rire> Allez, on va goûter le petit flan. C'est pas grave. Non, mais non, laisse ça. Non, non, non. Mange d'abord le flan. Il est tout dégradé. Ah, bah oui. Il a peau écrasé. <rire> tu n'aimes pas C'est à la fraise, hein, c'est... Ouais, oui, ça... Tu préfères le chocolat oui. Ben voilà, ça fait un aspect un peu flanc. Voilà. Hop. Oui. Et ça a un goût de fraise. Oui. Okay. Oh sal, mettez les boutons et abonnez-vous, C'est du plat à boutard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures